Moi je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment s'appelle wow, Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais je l'ai dit. Okay. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Ouais. Salut Hugo Salut. Oui, ça va, merci. Je, je te remercie d'avoir la patience de répéter ou de t'apprêter à répéter les quelques petites phrases de témoignages que tu allais faire sur le séminaire Logique des femmes. Il faut savoir qu'il y a des dizaines ou des centaines de témoignages par séminaire qui sont tous, tous regroupés sous l'onglet avis ou témoignages, je ne sais plus, sur les pages des séminaires, mais comme nous sommes dans une époque de barbares et que cela demande un effort, personne ne les lit. Donc quand j'ai l'opportunité de vous le faire dire comme ça spontanément, au moins je sais que quelques centaines de personnes vont écouter, voire quelques milliers, si je te le fais écrire sur le site, ça sera lu par euh, peut-être deux, trois personnes sur l'année. Donc, vas-y, rappelle un petit ouais. peu le contexte, euh, de façon anonyme, évidemment, et dis-nous ce que, ce que tu as pensé de mon conseil et de ce séminaire. Écoute, euh, alors le contexte concernant... Euh, comment, comment dire cas Bon, bon je, je, si tu veux, je le fais, comme tu, comme tu ouais, veux. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu as réservé une étude de cas non enregistrée que nous avons donné, réalisé euh, la semaine dernière et où tu m'as présenté un cas d'école, ce qu'on appelle un, un, un cas d'école qui cochait à peu près euh, 9 cases sur 10 de ce qu'on appelle dans mon jargon F pur. Donc je t'ai dit, il est matériellement impossible que je t'explique, euh, donc cette personne a, au long de sa, de sa carrière si tu veux, au long de son existence, a accumulé à peu près tout ce qu'il était possible comme contradiction, comme atermoiement, comme échec, comme merdoiement, comme ses euh, rapports avec les hommes sont, étaient en tout cas incompréhensibles pour toi. Et je t'ai dit, écoute, euh, on peut en parler pendant des heures au téléphone, je ne compte pas mon temps, mais la, seule cho la meilleure chose que tu as à faire, c'est télécharger Logique des Femmes, et après, rappelle-moi gratuitement, je ne te demande pas de réserver un deuxième phone coaching derrière je te prends gratuitement mais tant que tu n'as pas ces bases tu peux pas comprendre cette personne alors est-ce que, est que j'avais raison et qu'est-ce ah, que tu en as pensé euh, voilà. je pense que je te devais aussi bien faire parce que j'ai consommé pas mal de contenu gratuit avant bon voilà euh, en l'occurrence c'était extrêmement instructif bien sûr alors euh, effectivement l'idéal c'est d'avoir un peu de temps devant soi pour écouter, j'ai envie de dire, du début jusqu'à la fin, il faut, faut être quand même concentré, sinon on loupe des, des, des brides. Alors, euh, moi, ça m'a demandé de l'écouter deux fois de suite, et euh, sur la globalité, j'en ai vraiment capté, je pense, l'essentiel, plus que l'essentiel, même. Ça m'a ouvert des nouveaux champs, qui effectivement étaient, je pense, vraiment passés sous mon radar euh, d'intuition, on va dire, euh, je pense, hein, carrément. Et puis, euh, des choses qui ont été dites mais que je n'avais jamais entendues ont fait quand même ont réveillé chez moi des ben, certaines intuitions que j'avais mais sur lesquelles j'avais jamais mis trop euh, voilà des, des choses que, que je ressentais mais bien sûr sur lesquelles j'avais n'avais ni l'envie ni l'idée de faire une analyse ou quoi que ce soit donc voilà ça ça, ça a été vraiment sympa j'ai bien aimé aussi des questions réponses un petit peu tout du long euh, mais les, Partie un petit peu plus magistrale de ta part Est-ce que, de... est que tu as reconnu cette femme dans, alors, dans mes propos Bien sûr, sur, certains, sur un, un, un nombre de points très très important, en nombre euh, bien sûr alors comme, comme tu insistes sur le fait que ça a une construction théorique pure, ce qui est, ce qui est normal, hein, puisque c'est un, un dénominateur commun en fait, un petit peu de, la, de, de, de, de toutes les femmes, si, si j'ai bien compris euh, bon ben, bah, il y a certaines situations où effectivement je n'ai pas forcément reconnue, notamment dans la pure féminité euh, d'apprêtement, c'est-à-dire que c'est plutôt une personne qui, bon je sais pas si, je pense que voilà, je t'ai envoyé des liens pour que tu puisses aller voir, euh, elle peut avoir plutôt une, une, allure, une allure extrêmement décontractée, enfin, ça peut passer un peu partout les stades, c'est multiforme multi quoi. Euh, mais ça, et... moi mais ça c'est seconde, la féminité c'est pas forcément être en robe de soirée et en talon pas tomber dans la caricature non plus, on n'est pas ouais. simpliste sur Homme d'influence. Ouais, t'as raison, t'as raison. Ouais, ouais, c'est vrai. Est-ce que, est que euh, dans la majorité des cas, tu, te reco tu reconnais cette femme ah, dans, dans F pur ou pas Voilà, majorité. Par la grande majorité. dans la grande majorité. Dans la grande majorité, bien évidemment. Euh, Qu'est-ce que je pourrais aborder avec toi comme point Est-ce que. que... Est -ce que... Combien, combien de, de, de discussions avec des amis Combien de temps Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que tu regroupes cette quantité d'informations sur la femme euh, Sachant que là, tu as mis donc 5 heures. Enfin, 5 heures fois 2, tu l'as écouté deux fois, donc tu as mis 10 heures. Ouais, à peu près. Oui. Il, il aurait fallu combien de temps de rencontres, de lectures ou d'événements ou pour euh, arriver à cette formalisation de la connaissance de F ah certainement un temps long, parce que le, au niveau lecture, je ne suis pas un dévoreur de livres. Alors déjà, moi, je ne lis pas de romans, je ne lis que des essais. Euh, je m'intéresse beaucoup à la, à la philo. Moi, j'ai une formation scientifique, hein, je suis un euh, voilà, parcours biologie, euh, mais je m'intéresse fortement un peu depuis toujours à la philo et, et plus récemment à la socio, mais tu sais jamais trop euh, sur quel livre aller. Euh, bon, il euh, y a des livres de tonton comme tu dis, très très bien. Qui sont vachement intéressants que j'ai. J'ai fait quelques recoupements aussi. Donc, sur le plan, je dirais, prise de connaissances personnelles, bon, ben, bah, c'est un peu au gré de, de, de tes lectures. Si t'es un peu tout seul à débrouiller pour trouver des livres, ça peut de te mettre son temps Et puis, les discussions, bah, j'en ai eu plein. Et effectivement, même ce que j'ai écouté de temps séminaire m'a permis de, de, de, de, de faire des, des, des, des liens avec tout un tas de situations où j'ai eu des discussions. Sur telle ou telle chose qui me soit arrivée avec telle ou telle personne, telle ou telle fille. Euh... Voilà, et ça a matché dans... en grand pourcentage des cas, quoi. Tout à fait. Et, ouais. et est-ce que maintenant, Donc, cette le femme... Temps, le, temps, le, le temps, ça va peut être des années, tout simplement. Est-ce que cette femme qui te paraissait incompréhensible, quelque chose dans un espèce de triangle magique, avec euh, d'un côté la muse, de l'autre côté euh, la... La, la grâce euh, et de, du troisième côté euh, l'hystérie le, le, incompréhensible euh, à, à peu près, je résume à peu près notre conversation, ah en on oui, je... est très très très générique et de ne rien, rien, rien révéler, est-ce que maintenant tout ça, euh, c'est plus clair que c'est -ce... ah, plus clair. <rire> c'est oui. plus clair. C'est plus clair. Je crois qu'il subsiste quand même une, une question, un questionnement. C'est est-ce que tout tes cases qui sont cochées. Euh, est-ce qu'à un moment donné, la femme euh, plus plus, plus euh, à un moment donné, la cons conscientise tout cela ou c'est quelque, quelque chose qui, enfin, qui, qui est fatal si tu veux, qui voilà qui fait partie d'une définition auquel elle est obligée de se soumettre euh, sans, de manière totalement inconsciente. Tu vois. Ou est-ce que je veux dire. Euh, ou est-ce qu'à un moment donné, euh, vraiment il y, y, y a une démarche euh, euh, euh, je ne dis pas en ayant, tu vois, comme si elle avait écouté un de, un de tes séminaires ou tes conseils, mais est-ce qu'à un moment donné, elle se dit, ouais, bon, ben bah voilà, moi je suis plutôt comme ci, comme ci, comme ça, s'auto-qualifie, s'auto-guide un peu dans ses... dans ses comportements, tu vois ce que je veux dire C'est ouais, -ce que une question assez ouais. abstraite qui mériterait presque un entretien intégral, donc on va... On va... Ouais, ben, je vais te répondre rapidement, je vais bâcler la réponse. Et ensuite, on... je, vais raccro... je vais couper le micro et tu me, tu me donneras des informations plus, plus personnelles parce que j'imagine que tu, tu m'as appelé pour ça. Donc, euh, par rapport à ta question, est-ce qu'on conscientise nos déterminants Et bien là, ça s'appelle la culture. La, la culture, c'est conscientiser nos déterminants pour développer des anticorps et pour être en mesure de résister aux injonctions des autres, c'est-à-dire aux injonctions de la publicité aux injonctions de, de nos conjoints, aux injonctions de nos parents. Hein. Euh, ouais. La liberté, c'est être conscient de ce qui nous détermine, et parfois le laisser, parfois le laisser agir, parce que sinon on est à ce qu'on appelle un « control freak hein. ». Parfois, il faut se laisser, laisser aller à ses pulsions, à, à ses envies, et, parce que le désir, c'est le moteur de l'énergie et de l'action. Et parfois, il faut, comme disait Camus, s'empêcher. Parfois, il faut s'empêcher d'acheter... Euh, parfois, il faut s'empêcher de pénétrer, hein, sinon, enfin, c'est ce qu'il faudrait apprendre apparemment à nos migrants, là, ils ont un petit peu du mal à, avec la, le ouais. contrôle de leurs de leur pulsions, mais enfin bon, comme ils sont tout de suite, comme la justice les libère au bout de deux semaines, manifestement, ça va pas être très grave, puis ça n'insurge pas trop les, les féministes en chef, donc il faut maîtriser ces pulsions d'achat, de... Euh, sexuel... Euh, de violence, parce que tu sais très bien que si on, si on légalisait euh, tout de suite l'homicide, on aurait tous envie de tuer 3 ou 4 personnes. Oui. Moi, si, si, si, si, si tu me dis, euh, si tu es magistrat et que tu me donnes un blanc-seing pour commettre un homicide euh, avant midi sur 3 personnes en disant « Stéphane, vas-y, discrétos, si tu t'en débarrasses avant midi, je te garantis noir sur blanc avec un tampon de l'État qui ne t'arrive rien », je me débarrasse de ma voisine, euh, la, la dépressive, qui fume sous Xanax et qui me laisse ses poubelles dans l'entrée, et de deux autres personnes que je ne citerai pas, et, et, et, et, et sans l'ombre d'un... enfin, et tout le monde en fait On, on, a, on a tous trois, quatre personnes dont on se débarrasserait sans l'ombre d'un regret. On, on, on est en sécurité parce qu'on est dans un état de droit. Voilà. Mais si ce n'était pas le cas, on se comporterait peut-être différemment. Voilà. Donc, donc on, on, on a... On construit une, une culture, une épaisseur culturelle, pour euh, mettre sous cloche nos, nos pulsions. Et, et, la, et donc la réponse à ta question, est oui, on est capable de comprendre, d'assimiler de, de, de, de, nos, nos pulsions H et F, dans la mesure où, un, dans l'ordre, un, il faut que ça ait coincé quelque part. Il faut qu'à un moment, l'objet de ton désir t'ait échappé. Il faut avoir souffert. Il faut avoir eu le blues Il faut avoir été dans les champs de coton, si tu veux. Euh, au sens symbolique. Faut un faut, il faut qu'un moment, tu aies poursuivi un objectif, et qu'une et qu rupture, euh, qu'une un, qu cassure, qu'une qu qu déception, il faut, que faut, faut que quelque chose soit venu en orthogonale, et t'ait mis une gifle monumentale. Ouais, Sinon, tu ne te poses jamais la question et tout va de soi. Euh, J'ai un ami, par exemple, que je cite souvent, un ami d'enfance, qui, bon, je sais qu'il écoute pas euh, ça, donc... Euh, et puis c'est pas insultant, d'ailleurs. On, on, on, on vient exactement du même milieu, on, vient, on a des parents vraiment de, de, de la même catégorie sociale, qui d'ailleurs étaient amis et se connaissaient, et on a grandi dans la même résidence, pas dans le même immeuble, mais dans le même groupe d'immeubles. Donc vraiment, so plus, plus proche socialement, c'est impossible, on est bien d'accord. On avait à peu près les mêmes notes à l'école, dans les mêmes classes, avec des parents qui faisaient la même chose, on habitait au même endroit. Lui, son, son ambition a été euh, d'épouser une des nanas de notre petit groupe euh, d'amis d'enfance, ce qu'il a fait, d'acheter l'appartement la, la, dans la résidence où on avait grandi, ce qu'il a fait, et de faire très rapidement un enfant, ce qu'il a fait, et de bosser à Sofia Antipolis dans l'informatique, euh, ce qu'il a fait. Euh, je pense donc je vais pas raconter mon parcours parce qu'ici tout le monde le connaît. Euh, mais enfin moi mon ambition c'était pas d'habiter dans l'immeuble à côté de chez ma mère si tu veux. Donc il est évident que aujourd'hui nous avons le, donc on a le même âge un, un an près je crois qu'il a un an de plus. Euh, enfin c'est pas je crois c'est je sais qu'il a un an de plus. Il est évident aujourd'hui que si tu nous questionnes sur notre connaissance de la psychologie euh, féminine et même masculine je pense que tu n'auras pas tout à fait la même qualité de réponse et de côté, Parce que je pense que ça ne lui est simplement jamais venu à l'esprit. Parce qu'il n'en a jamais eu besoin. Rien ne s'est mis en travers de sa, de sa route. Pourtant il a divorcé et pourtant il a deux enfants. Je te parie que en dépit de son divorce et de ses deux enfants, je te parie que si tu nous fais écrire... Si tu nous demandes d'écrire un contenu, un livre, un séminaire, une conférence sur les enfants, ce que moi j'ai fait, hein, euh, euh, d'ailleurs c'est un de ceux qui a les meilleures notes sur les avis de mon site, euh, je pense que notre degré de réflexion sur le sujet n'est pas tout à fait comparable. Alors que pourtant, il l'a vécu par la chair, enfin, tu vois, dans, dans, dans, dans, dans la praxis, comme on dit en sociologie. Pourquoi Parce que rien ne s'est posé en orthogonale, euh, par rapport à ce qu'il ambitionnait, en fait. Il a eu plus ou moins ce qu'il voulait, bon, qui était beaucoup plus simple que moi. Donc, premièrement, pour conscientiser tes déterminants, il faut que quelque chose te barre la route. Tu vois ouais. euh, tu, tu, prends, tu prends conscience des limites de ton fonctionnement quand euh, tu, tu, tu, tu, pas, tu penses que tu as un don pour le combat, tu vas t'inscrire à un club de boxe, tant que tu fais de la, la théorie ou tant que tu tapes dans les morceaux de mousse du prof, tu as l'impression d'être un tueur, un jour, on te filme, tu te dis, hey, finalement, je ne suis pas tant un tueur que ça. Puis quand tu, vas, quand tu rejoins, après quelques semaines ou quelques mois de, de, de base technique, de base théorique, quand tu rejoins le groupe où ça tape vraiment, euh, le premier cours, tu te fais massacrer. Ouais, ça. Tu te fais massacrer. Et là, tu te dis, OK, il euh, y a quelque chose qui vient de se mettre en travers de ma route qui s'appelle la réalité donc pour une femme, bon bah ça ne va pas être se faire massacrer euh, physiquement, enfin en tout cas quoi que si, certaines par leur conjoint mais manifestement elles n'en tirent pas euh, forcément aussi vite que, que ça les leçons qui, qui s'imposent, mais enfin on va éluder ce, ce cas-là donc pour l'orthogonale le, le, le, hein, ce qui bloque euh, bah ça peut être, euh, voilà, une, ça peut être une, une, une trahison amicale ça peut être la personne euh, la personne que l'on désirait conquérir et qui nous échappe au dernier moment parce qu'on a, euh, j'ai pas compris la charge émotionnelle, ou euh, bon, voilà. Donc, euh, ou, ou l'amour de notre vie euh, qui, euh, qui, qui, qui, qui s'en va euh, parce qu'on n'a pas de projet ou parce que euh, ce qu'on lui propose, bon. Donc, il faut la déception et il faut la réaction. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux devant notre capacité à rebondir également. Il y a des gens qui rebondissent dans l'alcool, il y a des gens qui rebondissent dans la psychologie, enfin dans la psychologie dans la psyrose, c'est-à-dire la psychologie à l'eau de rose, il y a des gens qui rebondissent euh, dans le déni. C'est-à-dire, euh, c'est pas moi, euh, il sait rien, euh, c'est pas moi, euh, c'est arbitraire, c'est la malchance, et puis tout, toute la psychothérapeutique, thérapie, consiste à fournir à, aux gens un support à leur déni, sous forme d'un néo euh, d'une du, néo théologie euh, un peu orient, orientaliste à base de méditation et de relativisme où en fait la réalité c'est ce que alors tu sais c'est les fameux euh, les fameux slogans là, que les connes publient sur Facebook là euh, 90% de ce qui euh, le, le monde c'est 10% ce qui t'arrive et 90% comment tu y réagis euh, et, et, et tout, tout, tout ce, toute cette arnaque de coaching à deux balles euh, enfin, qui commence à deux balles euh, comme les majorettes à l'époque euh, et puis qui finit euh, dans des, par des retraites en silence euh, euh, au, fin, au fin fond de l'Irlande ou de l'Afrique du Sud euh, euh, facturer plusieurs milliers d'euros pour rester en fait dans le silence toute la journée et boire du thé hein, à côté desquels mes séminaires c'est quasiment du mécénat euh, donc c'est, voilà, le, le, le déni, euh, donc euh, donc on réagit comment on, ré, on réagit à une souffrance par la déprime, la dépression, la boisson, les addictions, euh, les addictions la nourriture, le sucre, euh, ou le déni. Et le déni, c'est-à-dire la, la, la, la, la, la méditation positiviste, où euh, finalement euh, le monde est comme on le voit dans sa tête, donc autant rentrer en soi, hein, autant faire de l'intro euh, version, euh, et tout réécrire, ce qu'on appelle la, la, la, la, la méditation, euh, c'est pas transcendantal, c'est l'autre mot là, que j'ai plus en tête. Et tout ça, au lieu d'être rangé dans la catégorie du déni, c'est rangé dans la catégorie solution. Mais c'est ça l'arnaque en fait. C'est que euh, méditer n'a jamais été la solution au problème. C'est ça que je reproche à la méditation, c'est qu'on la présente comme une activité. Enfin, euh, elle, elle est pratiquée hein, par tous ceux que je connais la pratiquer elle est toujours pratiquée comme une activité réparatrice. Tout, je ne parle pas de... Alors, ça y est, on va, je vais toujours avoir la remarque que, que quelqu'un que je ne connais pas, dans les commentaires, va me parler d'un grand maître en méditation que je ne connais pas, qui prône ouais. une, une, une, une, une philosophie, enfin une voie que je ne connais pas, et euh, qui échappe à ma grille. Bon, peut-être, j'en sais rien, je n'ai pas étudié le sujet très profondément, je l'avoue, quand je ne connais pas un sujet, je ne me prétends pas... Euh, invincible, euh, voilà, j'ai pas fait l'exégèse de tous les textes sacrés de la méditation je dis juste que je connais euh, allez, 4 ou 5 personnes qui méditent activement dont la moitié vont, vont faire des retraites tous, tous, tous s'y sont mis suite à des revers cuisants que ce soit des revers sentimentaux, que ce soit des revers professionnels ou que ce soit des addictions j'en ai un notamment il s'est mis euh, suite à euh, notamment de l'alcoolisme euh, euh, voilà il boit plus une goutte d'alcool, alcoolique anonyme etc et après, il met, euh, après on, vient, mais on vient parce qu'ils font tous du prosélytisme hein, pour la méditation tu as remarqué, et ils viennent m'expliquer qu'en fait j'ai rien compris tant que je médite pas oui mais moi j'ai jamais été alcoolique, enfin moi en même temps il y a des erreurs que j'ai jamais commises Ma, ma vie n'a pas été simple, je ne suis jamais tombé dans les addictions, euh, on n'a peut-être pas la même chose à réparer à la base, tu comprends ouais, là, ça, ça m'amène plein d'anecdotes à... enfin je ne vais pas te va tenir toute la journée au téléphone, mais si voilà, je, si, si j'ai le temps, je t'en parlerai. Je Donc c'est 1 un, un, se casser la gueule, Deux, comment tu réagis, est-ce que tu es dans, le, dans le, la, la dépression, avec toutes ces sous-catégories qui sont les addictions, est-ce que tu es dans le déni avec toutes ces sous-catégories qui sont, en gros, euh, payer des gens pour te mettre du baume au cœur hein Que ce baume au cœur, ce soit des massages, de la méditation ou toutes sortes de thérapies cognitives, on va dire positivistes, tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une vignette de développement personnel sur Facebook, ça c'est du déni. Ou troisièmement, est-ce que tu acceptes est-ce que tu vas euh, tenter de rentrer dans la mécanique des choses C'est-à-dire de comprendre que, euh, le, que, que, que finalement, le, les, les événements, la séquence des événements qui t'a amené à te casser la figure n'est pas arbitraire. En tout cas, pas complètement. Il peut y avoir eu un élément arbitraire, un, un drame, euh, quelque chose d'hasardeux et malheureusement en ta défaveur. Mais qu'ensuite, mécaniquement, se sont enchaînées un, un, une, une chaîne, une séquence de mauvaises décisions qui était tout à fait évitable. Ouais, je comprends. Et ça, et ça, ça s'appelle creuser. Alors, on, alors sur, sur la partie homme-femme, on peut demander à, à Stéphane-Edouard. Sur les autres sujets, ben, il faut chacun trouver ses, euh, ses, ses sources, euh, ses référents, euh, ses, ses auteurs, euh, ses conférenciers, c'est tout ce qu'on veut. Bon. Et, et après. Troisièmement, il faut tenir le coup. Hein? Un, un, il faut tomber, deux, il faut se relever, et trois, il faut tenir debout. Et ce que je vois et ce qu'on voit en réalité, et notamment, je suis désolé, ça n'est pas de la misogynie, c'est un constat. Hein, je peux le démontrer par euh, mes archives, que beaucoup de femmes qui, entre guillemets, tombent dans mes contenus et qui trouvent ça formidable à un moment donné, dès qu'elles sont émotionnellement concernés finalement, les, les, les disqualifient. Hein, ça n'a ça plus d'intérêt, ou c'est trop rigide, ou, ou euh, c'est caricatural, ou ça ne fonctionne plus. Et à cet égard, et je t'assure que ça n'est pas préparé, puisque ce n'est pas l'exemple que j'avais en tête, j'avais en tête l'exemple d'une ex à moi, euh, pour qui j'étais quasiment la, la, la sainte Bible, hein, j'étais la parole divine, j'avais toujours raison, sauf à un moment où, euh, quelques mois, enfin d'ailleurs un an plus tard, euh, bah, je, je me... Par, par A plus B, et pourtant avec une certaine douceur, avec une certaine empathie, je suis très empathique. Euh, même si vous pensez le contraire, bah, moi je vous le dis que je, je suis très empathique. Et, et je lui avais expliqué donc avec, avec, avec beaucoup de douceur, tu sais, comme disait je sais plus qui, l'amour c'est de, la, de la douceur moulée sur des contraintes. Donc je lui avais expliqué qu'il y, qu y avait telle et telle et telle récurrence dans notre relation euh, qui, qui, qui pour moi était insurmontable. Et je lui ai dit exactement quand, quoi, et euh, j'ai tenté euh, à l'écrit, à l'oral, dans toutes les langues, dans, tout, dans, tout, dans tout, de toutes les façons possibles, de lui montrer cette récurrence-là. Bon, manifestement, elle n'a pas été capable de la, de, la, de la lever, de faire autrement, et ça s'est arrêté. Et là, tout à coup, je ne pouvais plus ouvrir la bouche sans être un affreux euh, démagogue euh, et sans euh, lui faire affront euh, en lui parlant comme à une enfant. En fait, je n'ai jamais changé. C'est juste qu'à un moment, je faisais partie de ton équipe, donc j'étais proche, entre guillemets, de ton centre, donc j'avais toujours raison, et à un moment, tu as décidé que je n'étais plus dans ton équipe, mais que j'étais dans le camp d'en face, et j'avais tort. Mais je suis la même personne, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'était quelqu'un qui avait pourtant mes séminaires et qui, euh, et qui trouvait ça formidable. Et, et ça, ce n'était pas l'exemple que je voulais citer, c'était un exemple qui me tenait à, à cœur, mais celui que je voulais citer, qui est beaucoup plus récent, c'est, euh, je ne me souviens plus, avais-tu avais connaissance d'une vieille étude de cas Non, pardon, d'un courrier des lecteurs, qui doit remonter à un an ou deux, qui s'appelait euh, « Pauline, cherche un mec au niveau, est-ce que tu l'es ?» ça me, dit, ça me dit quelque chose. J'ai répondu à cette lectrice-auditrice, à cette l'époque lectrice on n'appelait pas encore ça des, <rire> des chatons, parce que j'avais pas encore eu les... j'avais pas encore subi l'hydre de l'algorithme. Euh... Et, et donc cette, euh, cette fille euh, m'avait écrit, donc évidemment avec le, le petit euh, lustrage euh, gratuit euh, du début du courrier, hein, quand on m'écrit on me lustre pour euh, se donner plus de chances que je réponde, donc on commence toujours par me dire que euh, mon travail a été une révélation, euh, euh, que je suis très assertif, etc. Et ensuite m'exposer son, son cas, qui était à ses yeux évidemment totalement unique, et, euh, et à qui euh, j'avais expliqué qu'en fait c'était fondamentalement assez normal, en me disant, ben voilà, je, je, je, je suis joli, euh, je, suis, euh, euh, je voyage, euh, j'ai un job, etc. J'ai une vie parfaitement enviable sous tout rapport, mais je me sens euh, une imposture vide et creuse, en gros. Hein. Et ce à quoi j'avais fait une réponse euh, parfaitement mesurée, euh, qui tenait, je crois, euh, en, en deux thèses, euh, en thèse-antithèse. J'avais dit, voilà, en gros, l'enjeu, c'est soit que tu es trop exigeante, soit que, soit que tu ne l'es pas assez, soit que tu as un archétype masculin trop marqué que tu ne rencontreras pas, soit que tu n'en as pas du tout. Et donc, je l'avais incité euh, de mémoire, euh, c'est réécoutable, hein, tout est sur le, la chaîne, à ce... Euh, à s'ouvrir à d'autres genres, euh, à, sa, à, je sais plus, enfin, à se réémerveiller, euh, de type qui n'était pas forcément euh, l'archétype... Bon, je sais plus, bon, un truc comme ça. Et euh, à l'époque, euh, non seulement elle m'avait euh, à peine remercié à demi-mot pour lui avoir consacré une demi-heure gratuitement, mais euh, vraiment, euh, voilà, enfin, vraiment, à aucun, aucun moment, elle ne m'a dit avoir été offensée ou dérangée par la réponse. Et deux ans plus tard... Elle m'écrit la semaine dernière Déjà en me vouvoyant Donc on est passé en deux ans du tutoiement au vouvoiement Et en disant que euh, Dans le cadre d'une un, mésaventure Qu'elle est en train de subir euh, Dans son univers professionnel euh, Certains euh, auraient, auraient fait le lien Et auraient reconnu euh, à la, sur la base de son simple prénom et de sa ville Que je ne répéterai pas, je ne répéterai pas la ville donc sans son nom de famille et sans son job, avec simplement une ville et un prénom, il n'y avait même pas sa voix, hein. on ne parle pas d'une étude de cas, on parle d'un courrier, écrit. Donc une ville et un prénom, sans voix et sans nom de famille, euh, des gens l'auraient reconnu, et que ça, porterait, ça, lui, porterait, ça lui créerait du, du, to du tort, et que de toute façon, de toute façon, il faudrait que je le lise. Tu si, vois, si cet appel avait été préparé, j'aurais le courrier et je l'aurais lu. Tiens, faisons-le. Tu me donnes un instant Je vais te lire exactement ces mots et tu vas comprendre à quel point ça illustre, ça illustre mon troisième argument, qui est à un moment il faut tenir debout. Euh, donc je vous sollicite, blabla, euh, afin de vous demander de retirer. Voilà, voilà. Alors, mais ce qui est important, c'est la fin. D'accord. Euh, de plus, mon courrier comportait un bon zeste de provocation à ne pas prendre au premier degré. Se voulant l'ambition d'équilibrer un peu vos propos souvent caricaturaux sur les femmes en général. Euh, Prétend donc à confusion pour quiconque ne me connaît pas et ne comprend pas mon sens de l'humour, etc., etc. Bon, la vraie, je ne peux pas le dire parce que ça contient des détails personnels. Donc en gros, deux ans après avoir accrédité mon travail parce qu'elle en avait besoin pour surmonter une difficulté personnelle, elle le discrédite parce que tout simplement elle n'en a plus besoin. Et comme elle ne peut pas le discréditer sur le fond parce qu'il faudrait le connaître entièrement et qu'il faudrait, il faudrait formuler et qu'elle n'a pas les arguments, elle le balaye d'un revers de main méprisant en disant « mais euh, vous êtes trop euh, sot et trop imbu de votre personne » pour avoir remarqué que de toute façon j'écrivais au second degré. Hein, C'est-à-dire en gros je me moquais un petit peu de vous et j'essayais de... Alors que dans le courrier initial, que je vais maintenant te lire si je le retrouve, tu vas me dire si tu entendais du second degré ou pas. On va voir, hein. attention. Tu vas comprendre. Alors dans le courrier initial qui date donc de 2017... Euh, « Cher Stéphane, je suis une partie de, de tes activités depuis trois ans, blablabla, euh, bla bla bla, tout en n'étant pas euh, euh, systématiquement en totale approbation à 100%, je tiens à te remercier et te féliciter pour la qualité, la profondeur, l'intention, la pertinence et l'audace de ton travail. » Donc, là, après elle raconter son histoire euh, personnelle, euh, et elle concluait par euh, en te remerciant par avance, cher Stéphane, j'aimerais recueillir ton avis ainsi que ton orientation vers l'un de tes produits pouvant répondre à ma demande. C'est-à-dire que il y a deux ans, il y a trois ans, j'étais audacieux, pertinent, et elle était prête à investir sur mon travail. Et, et trois ans plus tard. Quand ça ne lui sert plus, mais que ça la dessert parce que parce qu'elle s'est fait elle s'est fait gauler euh, Trois ans plus tard, ça devient euh, tout à coup c'était c'était de la, de la provocation et du second degré. Mais, mais, certes, mais bon, pour le coup c'était vraiment facile de lui remettre ça dans la figure. Quoi. Bon, fait, je ne me suis pas privé. T'inquiète pas que je ne me suis pas privé de l'avoir de de l'avoir fait. Mais donc voilà. Donc à un moment, c'est euh, il faut tomber il faut choisir la bonne, la bonne route et il faut tenir, c'est ça le problème. Et c'est le problème avec F, c'est que F en général ne tient que dans la mesure où il euh, y a un enjeu à brève échéance, il y a un conjoint à garder à brève échéance, il euh, y a une, une crise au boulot euh, dont il faut sortir à brève échéance, il y a un harcèlement dont il faut sortir à brève échéance, tu vois c'est un petit peu comme le, le, le fumeur à qui on trouve une tumeur au, au poumon, qui, euh, qui se fait opérer, qui guérit de son cancer, et puis qui se remet à fumer euh, six mois plus tard. Ouais, bien sûr. Je te dis ça, j'en ai connu une. Ouais, ouais. J'en ai connu une, il euh, n'y bah, a pas très longtemps d'ailleurs, il y a quelques années, mais vraiment assez récemment, qui avait guéri pourtant une, une femme de je sais pas de 30, 30, 35 ans, même pas qui a guéri d'un cancer euh, à la poitrine et qui, qui s'est remis à fumer un an après, euh, en mode « oui, mais c'est mon, mon ami, elle m'a convaincu, etc. » Mais meuf, la vie t'a collé un avertissement gratuit que tu n'écoutes pas. T'as guéri d'un cancer à 30 ans, et tu n'écoutes pas cet avertissement, et le, le second, ça ne sera pas un avertissement, ça va être le, le bon, quoi. Ouais, mais je fume que quand je suis avec elle, gna gna gna gna gna, ouais, bon, d'accord, on a compris la, la pente, quoi. Donc, c est, c est, euh, pour répondre bri brièvement à ta question en 40 minutes, 32 minutes, pardon, euh, oui, il est tout à fait possible d'arriver à comprendre ces déterminants aux trois conditions susnommées, suscitées. Ouais, Un, avoir cette pété la gueule, deux, avoir choisi une solution qui n'est pas le déni, hein, c'est-à-dire, euh, solution qui n'est pas le déni, c'est bon, bah tu te fais agresser, euh, la semaine, la semaine d'après, tu t'inscris à un cours de, de, de sport de combat. Tu vas pas chez le psy pendant trois ans comme une merde, tu vois. Pour lui dire, ah, je me suis fait agresser, c'est pas juste, pourquoi moi Il n'a pas le droit Bah oui, il n'a pas le droit. Est-ce que vous avez porté plainte Ben bah, oui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose Ben bah, non, non. Tu, tu, tu, tu vas apprendre à te battre vraiment, tu vois. Et, et trois, il faut tenir. C'est ça on oublie toujours de tenir, hein, comme on oublie Boer. On oublie de tenir. Il faut ouais, tenir ouais. au-delà de du problème immédiat. C'est pas parce qu'on change de boulot et que donc le harcèlement au travail s'arrête qu'il ne faut pas tenir dans sa nouvelle attitude. Sinon, il se reproduira. Ouais, d'accord. C'est comme, comme, euh, comme les gens battus. Les adultes battus. Hein. Je ne dis pas femmes battues, parce qu'en fait, il y a les deux. Il y a des adultes battus la vraie différence, c'est pas homme contre femme battu, c'est adulte battu contre enfant battu. Enfant battu, tu ne peux rien faire, car s'exerce sur toi une, une emprise, pour le coup réel, de tes géniteurs. C'est trop dur. T as, t as, je veux dire, à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, tu ne vas pas casser la gueule à ton père, quoi. Ce n'est pas possible. Même si euh, ton père, il fait 1m50 ou 1m60, euh, ce qui n'était pas le cas du mien, euh, comme vous l'imaginez par rapport à ma taille, euh, ce n'est pas possible. <rire> tu vois mais donc, quand, quand tu es un adulte, homme ou femme, c'est pas tout d'échapper à quelqu'un de violent, c'est comprendre -ce que, comment je me suis retrouvé aussi loin de ma route. Tu, tu prends une carte, il y a un chemin dessiné sur une, sur une carte, et, et, et tu fais une croix à plusieurs kilomètres à côté du chemin, et tu dis, bah là, à l'endroit de cette croix, il y a eu une agression, il y a eu une. Il y a eu un drame. Une fois qu'on a mis les bougies et qu'on a pleuré, la, seconde, la question qui doit tout de suite venir à l'esprit, c'est « qu'est-ce qu'on foutait à cet endroit ?» Comment on s'est retrouvé aussi loin C'est pas pour enfoncer le clou ou pour faire peser des, des, des accusations plus graves. C'est parce que si on ne comprend pas ce qu'on a fait aussi loin du chemin, on pourra être remis sur le chemin par des moyens euh, mécaniques. Hein Une dépanneuse peut te remettre sur la route ou euh, on peut te raccompagner sur le chemin. Mais l'année prochaine, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, tu seras encore à côté du chemin, puisque tu ne sais pas le suivre. Tenir, tenir, tenir. Et, et l'énorme problème, je vais charger un petit peu les hommes pour être équitable, pour qu'on dise pas que je m'en prends toujours euh, au même. Ne pas tenir, c'est l'énorme problème à la fois des femmes autocentrées et des hommes binaires. C'est les mêmes. J'en ai plein des hommes binaires qui m'écrivent qui le, le, le jeudi. Il euh, y en a un qui me l'a fait il y a 15 jours. Il m'a réservé une étude de cas, genre un samedi, un mettons, c'était pas un samedi, c'était un, un jour de semaine. Mettons un, un vendredi à... Non, même pas un vendredi, c'était en début de semaine. Bon, mettons un mercredi à, à, à, à midi. Et donc, euh, un mail automatique par toi qui as réservé une étude de cas, tu sais que tu reçois un mail automatique disant euh, « Merci de votre réservation, voilà le numéro à, à appeler, tu confirmes. » Et tu as appelé, euh, je ne sais pas quand tu as appelé d'ailleurs, tu as appelé quel, le lendemain, voilà. Et bien lui, il a réservé à midi, et il nous a envoyé à 17 ou 18h un mail pareil avec du vouvoiement et du cordialement, en demandant à être remboursé, puisque sa question était urgente et qu'il n'a pas eu notre réponse. Ah oui, donc je l'ai renvoyé vers mon directeur de la publication, je peux te dire que... Il... <rire> qui s'appelle Anthony d'ailleurs, notre nouveau euh, directeur juridique, parce que j'en ai un petit peu marre des, euh, des gens qui lisent pas les conditions et qui nous font des trucs comme ça. Et, oui. et il l'a gentiment envoyé se faire enculer. Ah oui, ah oui. Et donc il a, il a rappelé le lendemain, on lui passe le bonjour s'il nous écoute, il s'est calmé d'ailleurs depuis l'avantage d'avoir un directeur de la publication. Il s'est calmé depuis, et, et en fait, sa question n'avait pas du tout de caractère d'urgence. Il y avait une énième dispute avec, sa, avec sa, son ex-compagne, ex certes, mais ce n'était pas non plus un caractère d'urgence euh, qui nécessitait d'abandonner de, de, de, euh, de, de, de, de, euh, comme ça, parce qu'on n'a pas eu la réponse dans les, dans les deux heures, quoi, ou dans les quatre heures, tu comprends Donc, euh, c'est la même chose. Les, les, ce n'est pas une, des, des, des micro-sprint ou des bouffées de ventoline qu'on se fait en cas de crise d'asthme. Comprendre une les une relations. C'est une attitude de fond. Ouais. C'est comme, comme le stretching. Tu ne fais pas du stretching pendant 10 jours parce que tu as mal au dos et ensuite tu arrêtes. C'est si tu n'as pas une certaine souplesse, si tu n'as pas une certaine souplesse et une certaine mobilité, tu auras toute ta vie des problèmes de dos, qui ne sont d'ailleurs même pas des problèmes. Des, tant qu'on pense problème, on pense comme un hétérobinaire où dès que la, la solution arrive, on n'y on y touche plus. Ah, le mal de dos, moi je peux t'en parler, j'ai eu mal au dos pendant des années, le mal au dos c'est pas un problème, c'est un signal. Ouais, c'est un service que ton corps te rend en te disant, avant de casser, je t'informe. Ouais. C'est comme, comme le poids. Le poids c'est pas un problème. Parce que tant que tu penses que le poids est un problème, ça veut dire que le, le, la solution est un régime et qu'ensuite, quand la solution est terminée, le problème recommence. Le, le poids, c'est pas un problème, c'est une info. Ton, ton corps te dit euh, « je suis en train de faire un truc, il euh, y a quelque chose là entre ce que tu, ce que tu, ce que tu consommes et ce que tu, ce que tu déploies, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas top dans... Attention, » attention. Après, je vais te faire une petite alerte au niveau du, du foie. Euh, euh, tu auras un petit peu le, le, le teint un peu cireux, les yeux un petit peu, un peu jaunes. Euh, après, je vais te faire une petite alerte au niveau du cœur. Euh, ou au niveau des poumons, tu vois. C'est à un moment, écoute les signaux. Bon, bref, on s'est un petit peu écarté du sujet comme d'habitude. Donc, si tout est clair, je vais te reprendre pour donc, les infos perso que, que tu ne... Veux. Que tu voulais garder pour euh, tout toi. À fait. Voilà, écoute, je retire un, un, vraiment du. beaucoup de positifs de, de cette écoute de séminaire. Bon, je pense idéalement c'est mieux d'être en place parce qu que tu, tu restes à peu près concentré toute la journée avec euh, l'animateur, en l'occurrence toi, et puis des, une interaction directe avec tes co-séminaristes. Mais en écoute euh, différée, euh, bon, à partir du moment où on a un peu de temps, ce qui était encore le cas hier, euh, c'est extrêmement intéressant. Puis, tu as la, le, le loisir de réécouter euh, le nombre nécessaire de fois, en paracou, en plusieurs fois. Ça, c'est très, très bien. Bon, alors, Il n'est pas, pas de honte à consommer des contenus de 5 heures de façon un peu barbare. Hein. Euh, oui. Tu ah, n'es pas obligé crois, de les consommer euh, dans, dans l'obscurité, assis en tailleur, sur une planche à clous avec de l'encens. Hein. Tu ouais, peux les consommer ouais. sur l'autoradio pendant que tu, pendant tes trajets en voiture. Ouais, je fait, je fait pas mal. Ouais, hein, ouais. Moi, ouais, moi. Euh, je. Euh, ouais. J'ai. Ah, j'ai un abonnement à, enfin, je suis des, des cours en ligne dans dans différents domaines. Léo m'a gentiment offert un abonnement à Masterclass, et puis euh, je je j'écoute également des conférences de, de plus d'une heure évidemment sur YouTube, comme j'imagine 80% des, des gens qui nous écoutent. Euh, je le fais en jardinant, euh, en faisant mes assouplissements, euh, tu vois. Enfin, euh, ne, faut, faut pas faut pas s'imaginer, faut pas s'ultra contraindre non plus. Hein euh, ah je sais très bien qu'écouter un enregistrement, c'est pas la même chose qu'être qu sur place et on peut tout à fait avoir une concentration, euh, on va dire, à 80 ou 90% parce que quand tu jardines, absolument, absolument. Tu, mets, tu mets 15% de ta tête dans ce que, que tu es en train de faire et, ah, et 80% dans... Bon. A pas besoin de plus, non, je comprends. Ouais, ok. c'est parfait et ça me des billes là, pour parler avec toi maintenant. Ça marche. Allez, je, je coupe le micro, je te rappelle. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.